Bureau enregistreur méthodique de mes émotions. Cendrier rempli de nerfs calcinés. Bouteilles ventriloques pour inciter l'imagination et anesthésier les phobies suantes. Quelques souvenirs lancinants de guerrillas ménagères. Des paroles poignantes. Des portraits défigurés. Du blues pour exacerber l'isolement. Dans l'exil, un stylo métallique entre mes doigts ne neurasthéniques. Avec lequel j'esquisse nos tentations. Avec lequel je hurle et vagabonde à travers des mini-voyages et des fous friands. L'esquive, nos paroles évasives. Toi et moi, maladroits.